Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cédric Gears et je vous aide vous, les femmes, à détruire vos kilos en trop sans faire de sport et en mangeant ce que vous voulez. Alors avant que je vous partage évidemment l'aliment du jour qui va vous aider à brûler vos kilos en trop, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être prévenu des prochains aliments, des prochaines astuces qui vous aideront à brûler vos kilos en trop dans cette chaîne, tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment que, euh, voilà, vous ne mangez certainement pas tous les jours, c'est sûr et certain. En tout cas, dites-le-moi si vous en mangez tous les jours. Je serai vraiment étonné parce que même moi, je n'en mange pas. Nous allons parler du pissenlit. En fait, le pissenlit, hein. Tout simplement, pourquoi le pissenlit Parce qu'il contient beaucoup de nutriments qui vont vous aider à brûler vos kilos en trop. Les brûler carrément, donc... Il y a du magnésium, du potassium, du manganèse, du fer et surtout le flavonoïde, les flavonoïdes qu'on cherche alors en vitamine. Voilà, il est rempli en vitamines, vitamine A, C, B1, B2, B6 qui va vous aider à assimiler beaucoup mieux le magnésium et le zinc donc un meilleur repos, vraiment un repos réparateur, du sodium donc du sel, du fer, du soufre il y a vraiment énormément de choses, en fait, de, de nutriments dans cet aliment. Il y a aussi des antioxydants qui vont travailler vraiment sur le vieillissement, ralentir le vieillissement et travailler vraiment sur la perte de poids aussi. Alors, privilégier pour vraiment avoir un maximum du pissenlit, privilégier les pissenlits. Bio, parce que si vous les prenez plein de pesticides, vous n'allez pas avoir cette action bénéfique sur votre corps pour perdre du poids, tout simplement, parce qu'elle est déjà revitalisante pour l'organisme et elle nettoie le sang des toxines. Donc si vous prenez hein, des pissenlits remplis d'ingrédients euh, en fait qui ne sont pas bons pour votre organisme, tout simplement. Voilà, vous n'allez pas, de 1 vous sentir mieux, plus en forme et perdre du poids. Et de deux, vous serez en mauvaise santé, tout simplement. Donc, privilégiez-les en bio. Tout simplement, alors, vous pouvez les faire en salade, en fait, comme vous voulez. Vous, ainsi, coupez les feuilles en chiffonnade, les mettre dans votre sandwich préféré. Peu importe, vous pouvez le consommer, comme vous voulez, en soupe, peu importe. Voilà tout. Alors, si vous désirez perdre 10 kilos... Dans les cinq mois à venir, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et à m'écrire directement sur WhatsApp. Je vous attends tout de suite, en fait, pour prendre vos 45 minutes de coaching gratuit. Mon but à moi, c'est de vous aider à perdre 10 kilos dans les cinq mois à venir sans faire de sport et en mangeant ce que vous voulez. Voilà tout. Alors, je vous attends. Écrivez-moi vite sur WhatsApp et je vous dis à très vite.